Coucou YouTube Je viens de trouver la méta ultime pour la résurgence. Une méta avec laquelle tu ne peux pas perdre. Tout le monde peut gagner avec cette méta tellement elle est simple. Je l'atteste pour la première fois, je fais plus de 20 kills. Et la victoire était tellement facile. Regardez ça. Le karma, les gars, ça n'existe pas. Pensez à vous abonner si vous pensez pareil. Actuellement, 6666 spectateurs. Chat. El demonio de la moelle. Let's go. Chouachan, t'es un, ouais, je un, veux, je un je jeu, jeu je t'es je un jeu Oh, c'est passé T'es un dieu. t'es T'as eu une intelligence de jeu incroyable. c'est Chouachan, Ouais, je vois bien C'est le, le meilleur, le meilleur français en ce moment Let's go Let's go, Let's go. Yadou, yadou, yadou Yadou, yadou, yadou Alors, montre-nous, comment est-ce que tu jouais Tu jouais contre la porte et d'un seul coup, gros jump Putain, j'aurais pas dû mettre le son, my bad avec ta gauche ça fait, ça fait deux fois que je te crois s'il vous plaît On est parti du coup Oh non Ah, ah. Je traîne pas mal sur le toit Il On... y a des possibilités qui sont plutôt pas mal Désolé frérot. Je, je vois bien que t'as un 431 et tout. Tu me rushes avec une PM. J'aurais aimé que tu me touches une fois et sors dire. J'ai effleuré la peau de chaud tu vois. Du coup y a personne sur le toit. Je suis le... Et Quand je regarde Mystique là venir sur le toit, ça atterrit dans tous les sens. Quand c'est ouah mais y a plus personne. Ah, mais c'est quoi ces gens On vient de défoncer Philippe et... Il, y a, il y a un mec... Il s'enfuit. Je m'approche de lui, mais il s'enfuit direction le gaz depuis tout à l'heure. Comment tu savais que j'arrivais et, que... et surtout, il s'est battu comme un diable, le mec. Hein. Alors que... Mais sans, sans déconner, le mec, il est avec un capteur cardiaque accroupi en zone ici. Il s'est battu, mais comme un diable, le bonhomme. Tiens, tiens, le hasard. Ça va me tirer dessus de ce bâtiment. Ça va me tirer dessus de la gauche. Je suis très tiro, euh, oui. Je le remarque, moi aussi. Parce que je trouve vraiment que c'est des positions confortables, tu vois Bien joué Uncut Z81. Super, super fight. Bien joué John Ward euh, pour avoir essayé de me tirer dans le dos pour la troisième fois. Et super fight. Elle était super efficace. Genre euh, big brain, super intelligence de jeu. Tu m'as trop impressionné, mec. Que Je vais te dire, te dire GG. Voilà, oh là, tu sens le tryharder là-bas. Ok. Et en fin de game du coup j'ai un tryharder avec un joueur à l'arc Et c'est eux qui ont la zone dans le bâtiment Ça c'est pas incroyable Ok ça roule Tu sais que je me dis que j'ai même pas besoin d'y aller En restant dans cet angle là Dans cet angle là je suis en zone Pourquoi prendre la peine d'y aller les gars J'ai 3 spectateurs 22 kills Il reste 3 personnes Les 3 mecs jouent leur vie de ouf Heureusement chat Je parle de moi aussi hein alors, ça dit quoi Ça dit que la zone pop complètement là-bas. Et quelle est partie Regardez le mon taux de fils de Twitch chat. Joe's going hard, keep still. Still. Still. Still. Le 3-6 à côté, chat Je voulais attendre qu'il se relève Pour lui faire un joli 3-6 Je tire à côté, chat G -G, boy. Hey, man You kill me, fuck <rire> <rire> <rire> I, I tried 360 I, like I fucked up <rire> I saw you tous my jours. <rire> <rire> bye bye, my friend Bye bye mate. Bye bye <rire> Bah les gars, on, on a quand même passé une bonne partie, on s'est ré, régalé. Je, je pense que c'est ça au final le plus important.